Tu veux devenir un master grower? Bienvenue à Windman. Salut, gang! On va commencer euh, cette vidéo avec ma lumière. C'est une SF4000 de Spider Farmer. Elle a un dimmer et présentement, là, je l'ai mis à 50% d'intensité. On va continuer avec euh, mon premier euh, plan de cannabis, mon moins beau, celui que je suis le moins fier, le Gorios Gheros numéro 2. Écoutez, euh, très très très petit. Euh, en santé, en santé, mais quand même euh, très très très petit. C'est vraiment le plus petit. C'est pour ça que je l'ai surélevé pour qu'il soit là, euh, un petit peu plus près de la lumière. Parce que les autres commençaient là, à embarquer par-dessus, prendre un peu plus de place. Donc, ça joue du coude, ça joue du coude. Donc, j'ai donné une chance au Gorios Giddles, numéro 2. Je vais vous montrer les deux couches-couches, les deux additions. Que je mets euh, sur euh, le petit bac de plastique ici, deux couches-couches. De DNA génétique. Si je suis capable d'avoir une coupe de grammes avec ça, là, je vais être bien content. Donc on continue la présentation. Voici le Zombies Gittles. Mon plus gros. A pas des super belles couleurs. Euh, Peut-être qu'on les voit pas à la caméra comme ça. Là. Mais les feuilles sont vertes avec des rayures là, très très très foncées. Mais quand même, euh, ça fait quelques jours, même semaines qu'il y a cette couleur-là. Il pousse. J'en ai seulement un. J'ai seulement un phénotype. Ça a été un cadeau de la gang de Stoneham. Et les graines de cannabis viennent de Ripper Seeds. Donc, c'était mon Zombie Skittles. Donc voici mon boba CBD numéro 2. Un beau plan, belle couleur. Il va falloir enlever des feuilles, faire un peu de défoliation. J'ai enlevé un peu de tiges en bas. Là, pour que l'énergie se transporte vers le haut. Pour voir la grosseur du tronc. Plus que le tronc est gros. Plus que les nutriments. Circule rapidement des racines vers la plante. Donc le boba CBD numéro 2. C'est supposé de me donner environ 10% de CBD et 8% de THC. Boba CBD numéro 2. Et voici un de mes plus beaux, sinon le plus beau, le Boba CBD, numéro 1. Super gros plan large. Une belle couleur, un beau vert, pas trop foncé, pas trop pâle. Comment à être haut, cela là. Boba CBD. Voici le Purps numéro 2. Lui, il fait dur. Oh my God, il fait dur. J'ai eu bien de la misère. Euh, au début, il était beau. C'était même mes plus beaux, les Purps. Puis ça a mal poussé. Je ne sais pas ce que ça va me donner comme production, comme qualité, comme goût. Seul l'avenir nous le dira. Voici un plant qui a survécu à une noyade. Je vous présente le Super Skunk White Widow. Un des plus beaux plants à Weedman. La couleur aussi n'est pas trop belle. Euh, un peu trop vert lime. Mais quand même, euh, ça grossit, ça grossit. Encore aussi, là, j'ai coupé un peu de feuilles, des tiges en bas là pour euh, retransmettre l'énergie sur les tiges d'en haut Super Skunk White Widow Ripper Seed Voici le Purpose numéro 1 qui est beaucoup mieux là, que le 2 Vraiment euh, belle couleur. Beaucoup de feuilles. Il va falloir euh, en enlever, lui aussi. Faire de la défoliation. Donc le Purps numéro 1. Voici le dernier plan, le Gorios Giddles, phénotype numéro 1, qui a décidé de pousser. En sativa. Et oui, c'est vraiment incroyable. Euh, des tiges de sativa, des feuilles de sativa. Donc, euh, est-ce que le buzz va être pareil comme le phénotype numéro 2? Ou ça va avoir euh, un goût et un buzz complètement différent? C'est dur de croire que ça va donner un même goût et un même buzz quand que la plante est aussi différente. Donc, j'espère que vous appréciez là, le déroulement de la grow à Winman. Et voilà. Donc, euh, donnez un pouce à la vidéo, écrivez un commentaire. On va faire la défoliation et la floraison. Ça va commencer bientôt, les amis.